Les images en fait, qu'on qu transmet aux nouvelles générations, il faut institutionnaliser la, la, la collecte, la, la conservation. L'idée, c'est de, de, de permettre déjà à, aux générations actuelles de pouvoir visionner ce patrimoine. Il y a des événements autour, du, autour, du, autour de l'histoire du cinéma et puis euh, de pouvoir transmettre et, et valoriser. On a décidé de créer une cinémathèque sur les Pays de Savoie pour pouvoir euh, transmettre ce patrimoine filmé qui était pour beaucoup en, en menace de disparition, un instant de disparition dans des, dans des greniers très mal conservés, etc. Pour certains, sur des brocantes ou autres. Et euh, de pouvoir donc le, le conserver dans de bonnes conditions, le numériser, l'inventorier, le renseigner, même si c'est très compliqué ça et le restituer. J'ai collecté beaucoup beaucoup de choses et j'ai alimenté, chacun l'a fait à sa mesure. Très rapidement on est monté sur, sur des centaines d'heures d'archives et puis après il a fallu répertorier, inventorier et restituer. On a fait des films pour France Télévisions avec, à base d'archives amateurs qui racontaient la vie autrefois j'ai été dans la transmission très tôt, parce que je pense que ce qui m'a motivé à franchir les étapes, à essayer de, de passer tous les, tous les guets, parce que quand on, quand on part d'ici, c'est pas forcément facile d'arriver euh, à, à faire du cinéma son métier, c'est pas simple, c'est cette force, c'est cette croyance que euh, l'acte de transmission est, euh, est fondamental. Donc, donc ça je l'ai fait dans des situations d'urgence d'abord sur du patrimoine filmé. Alors j'ai beaucoup travaillé avec des gens, j'ai beaucoup dialogué avec des gens morts. Voilà les films d'amateurs, j'ai travaillé pendant dix ans là-dessus. Alors il faudrait mettre plus de, de moyens pour enregistrer des témoignages puisqu'il y a beaucoup beaucoup de films muets, hein, on sait que jusque dans les années 70 et encore euh, 70 il fallait vraiment déjà avoir le, le, le, le magnétophone à côté, mais tout, tout ce patrimoine est muet. Et le film muet est souvent orphelin. C'est-à-dire qu'il est orphelin de celui qui avait derrière la caméra, de, des témoins. Ça je l'ai vécu ici avec les films des instituteurs. Hein. J'ai eu la chance moi de pouvoir enregistrer les, les témoins directs ou indirects et ces, tout ce corpus qui a été constitué de, de témoignages rend, rend la transmission euh, responsable. On ne pourra pas faire dire n'importe quoi au film. Donc pour moi, il y a un gros danger d'usage a posteriori des films muets si on ne, on ne crée pas le corpus de témoignages qui euh, leur permettra d'exister. Euh, Après, bon. Je ne dis pas que tous les témoignages sont justes, mais on peut les recouper aussi. On sait très bien que les archives sur, sur des moments historiques forts euh, sont déterminants dans la façon dont va se construire le regard historique.